Chers traders et investisseurs, vendredi 20 mars 2020, bonjour. Alors c'est le printemps aujourd'hui. Est-ce que ça va l'être sur les marchés Nous vous avions prévenu, nous vous l'avions dit, nous sentions que les marchés étaient sur le point de rebondir. Le rebond a été présent ce matin et conséquent. Mais surtout, ne vous emballez pas une hirondelle ne fait pas le printemps. Nous considérons ce rebond comme purement technique pour le moment. En effet, nous craignons de nouvelles mauvaises nouvelles sanitaires, en particulier en provenance des États-Unis, parce qu'en Europe, maintenant, clairement, la pandémie est là. Et n'oubliez pas que les États-Unis, sur le plan financier, sont le phare du monde. D'un autre côté, il semble que les nouvelles médicamenteuses soient prometteuses, donc nous allons bien voir. Bien évidemment, nous naviguons à vue. Il est hors de question de prendre la moindre position en swing trading. La volatilité s'est légèrement calmée. Espérons que cela va durer. Clairement, les interventions des banques centrales conséquentes semblent maintenant porter leurs fruits pour le moment. Pour le moment. Dans ce contexte, nous avons réalisé ce matin